J'ai pu constater que très, très, très souvent, mais trop, trop, trop souvent, vous opposiez « appli » et « rencontre », je mets des guillemets, « dans la vraie vie ». Et on entend tout le temps « oui, c'est la vraie vie, c'est pas la vraie vie, c'est la vraie vie, c'est pas… » Comme s'il y avait quelque chose de très séparé entre les deux. Et alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Une appli, c'est la vraie vie. Une appli, ce sont des personnes potentiellement les mêmes personnes que vous croisez dans la rue, sauf qu'il y en a beaucoup plus parce que vous ne marchez pas dans toutes les rues. Donc, avec une opportunité supplémentaire de rencontrer d'autres personnes. Mais c'est des personnes comme vous et moi, qui elles aussi sont là pour la même chose que vous. Donc, l'appli, c'est la vraie vie. Et il y a en plus moyen de rendre l'appli, et c'est ce que l'appli Mythique vous offre comme opportunité, de rendre l'appli encore plus réelle et ce, dès les toutes premières étapes. Et c'est vraiment ça que je vais vous engager à faire, en fait. Parce que ça, ça va optimiser, booster vos chances de rencontrer l'amour, de rendre tout ce que vous allez pouvoir faire sur l'appli beaucoup plus réel. Ça va créer des choses euh, à l'intérieur de vous, mais aussi avec l'autre, qui vont être très, très propices à, euh, pourquoi pas, construire une jolie histoire d'amour. Okay et puis, de toute manière, avoir assez tôt... S'il si y a feeling ou s'il n'y a pas. Et s'il n'y a pas, ce n'est pas grave, il y aura d'autres personnes avec qui il y a feeling. Et je vous propose tout de suite un nouveau sondage. Donc, à vos clics. Question La voix, VOX, oui, donc la voix, est-elle importante pour toi Alors, en attendant les résultats du sondage, moi, j'aimerais du coup qu'on qu vienne déjà sur la définition de c'est quoi réel C'est quoi la vraie vie Moi, je vais vous donner ma définition. Pour moi, la vraie vie, c'est tout simplement sentir l'humain chez la personne. Donc, pourquoi pas l'humain derrière un profil Et le ressentir le plus possible, le plus tôt possible, et dans tout son être. Et le découvrir petit à petit, dans toutes ses dimensions. Et c'est bien ce que l'appli propose. Et on va le voir que sur Mythique, il y a un certain nombre de fonctionnalités, peut-être que vous n'utilisez pas encore, mais je vais vous encourager à le faire, qui permettent d'être dans cette rencontre et ce ressenti de l'humain assez tôt. Okay. Donc, le réel, c'est ce qui fait qu'on ressent réellement la personne. C'est ce qui va faire qu'on va ressentir si on a le feeling ou pas. Et c'est important, dans ce cadre-là, le plus possible et le plus tôt possible, d'utiliser nos sens. Donc, mon premier conseil, ça va être, pour rendre les étapes de la rencontre amoureuse les plus réelles possibles dès le départ, c'est de jouer sur un maximum de sens. Ça veut dire quoi euh, Déjà, il y a la vue. Et alors là, j'entends je, déjà certains me dire Oui, mais les applis, c'est que le physique. Non, non, non, non. Quand on parle de la vue, et du coup, par exemple, on parle des photos. Quand on parle des photos, c'est pas que le physique. Sur une photo, on a le ressenti de la personne. Il y a quelque chose qui se dégage. C'est bien au-delà du physique ce qui se passe sur une photo. C'est quelque chose qui est important aussi, c'est-à-dire que, même si c'était le physique, le physique, c'est important. Donc déjà, l'aspect de la vue, on a le physique, mais on a autre chose qu'on va pouvoir appréhender. Ok Ce qui va être important, c'est d'activer d'autres sens. Et ça, l'appli vous le propose. Louis. Vous posez la question sur le sondage, on verra les résultats tout à l'heure. La voix. Pour moi, ça amène vraiment une autre dimension qui va venir compléter ce que vous aurez vu que d'entendre la voix de la personne. On ressent la personne aussi à travers sa voix. Une voix, ça veut dire beaucoup de choses, et on peut ressentir ou pas beaucoup de choses quand on entend la voix. Donc la, la voix combinée à la vue, avec les photos, on commence déjà à se faire une idée ou à, à se faire un ressenti de la personne. Et du coup, mon conseil, c'est que dès ce soir ou dès demain, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, Mettez un petit cœur si, si vous l'avez fait ou si vous comptez le faire, du coup, si vous ne l'avez pas fait. C'est d'utiliser la fon fonction Voice. Sur cette fonction, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir ajouter un vocal sur votre profil. Et si vous ne savez pas trop quoi dire, euh, du coup, vous allez pouvoir répondre à des questions assez sympas qui sont euh, déjà euh, toutes proposées euh, dans l'appli, comme par exemple « raconte ton week-end idéal » ou euh, « une réplique de film culte ou euh, « Qu'est-ce que tu ferais de plus surprenant par amour ?» Donc, je trouve que c'est des questions qui permettent d'avoir des réponses assez sympas. Et du coup, au-delà d'entendre la voix voilà, qui peut provoquer quelque chose, bah, ça permet euh, d'avoir l'intonation le, le, de voix quand vous allez raconter votre, votre petite histoire ou, ou, ou répondre aux vocaux. D'accord Donc, pour moi, c'est un élément qui est assez important et, et qui rend votre profil beaucoup plus attractif, beaucoup plus humain, beaucoup plus réel. Là, on sent que la personne, elle commence à s'incarner un petit peu. Donc vraiment, euh, la, la fonction voice, vraiment, je vous encourage à, à, à l'activer et, et à répondre à ces questions. La deuxième chose que je vous conseille pour rendre la rencontre sur Appli la plus réelle possible, c'est quelque chose qui, à mon sens, je trouve, ces dernières années a été mis un petit peu trop de côté, c'est s'appeler. Dans la rencontre, selon moi, les échanges écrits, c'est sympa, c'est une bonne amorce, mais ça ne suffit pas. C'est difficile d'explorer, vraiment, dans toutes les nuances que ça a – justement, la voix, là aussi, euh, joue euh, – dans toutes les explications, quand on est juste à l'écrit. Et pour moi, s'appeler, c'est commencer à créer un lien. C'est commencer à créer quelque chose en commun, aller plus loin, faire un pas de plus qui amènera à la rencontre physique. Donc, je suis vraiment très partisane euh, de s'appeler, d'autant que vous allez me dire « Ouais, mais il y a un frein. » moi personne, je la connais pas, euh, j'ai pas très envie de filer mon numéro, euh, c'est trop tôt pour des raisons de sécurité, je me sens pas très à l'aise, très à l'abri. Et c'est là que ça va être intéressant d'optimiser votre usage de l'appli, c'est que sur l'appli, il y a euh, la fonction audio call. La fonction audio call, ça va vous permettre, via l'appli, donc vous n'êtes pas du tout obligé de laisser votre numéro de téléphone, de pouvoir faire ce fameux appel. Et en plus, il y a quelque chose d'assez simple parce que cette fonctionnalité, elle se déclenche pas comme ça. Elle se déclenche si vous avez déjà eu au moins quatre échanges. Ça veut dire que vous avez amorcé quelque chose et puis, hop, c'est comme si vous aviez passé un niveau un peu comme dans un, dans un jeu vidéo, même si la démarche est sérieuse derrière ça, et vous allez pouvoir acc avoir accès à l'audio call. Vous allez pouvoir vous appeler. Donc, c'est un peu, on a amorcé quelque chose, hop, on en est à ce, à ce stade-là, viens, on s'appelle. C'est sympa, ok donc, je trouve qu'il y a une symbolique, au-delà du fait de s'appeler, qui, qui est important, je trouve, pour la construction, il y a une symbolique dans le fait de pouvoir activer cette fonctionnalité une fois que vous avez déjà commencé à échanger euh, un petit peu. Donc, ça, c'est une deuxième chose qui rend les choses beaucoup plus réelles. Un appel, ça rend les choses réelles. Dans la même démarche, et on pourrait se dire qu'on peut aller pff, franchir une étape de plus, c'est la fonction vidéo call. C'est pareil, sauf que là, évidemment, c'est une vidéo. Et la visio se fait à travers l'appli, donc pareil, on se sent complètement dans une bulle sécurisée. Euh, ça ne nous engage euh, à rien, on ne risque rien à le faire, et ça peut nous apporter beaucoup. Parce que là, on rajoute une dimension qui est super importante. On rajoute une dimension qui est le mouvement. On voit la personne se mouvoir, on voit la personne interagir comme si on y était. C'est-à-dire que c'est vraiment une étape qui ressemble beaucoup à la rencontre physique. Certes, il n'y a pas la chimie. Donc, la rencontre physique va être importante, mais là, on commence à avoir pas mal de choses. Donc, vous pouvez le prendre de différentes manières. Soit vous le prenez un petit peu comme ce jeu de découverte, step by step, et vous faites une chaîne, chat, appel, puis vidéo, puis rencontre physique. Ça peut être un, comme un jeu de piste, finalement. Vous voyez le côté ludique aussi, tout ça, euh, en utilisant toutes ces fonctionnalités sur l'appli Soit effectivement, bah, le chat vous amène direct à une vidéo call ou vous amène à euh, un appel et puis après une rencontre. Voilà, tout est possible en fonction effectivement de ce que, de ce que vous allez pouvoir échanger avec la personne. OK Donc, il n'y a pas de règle. Mais en revanche, je voudrais vraiment que vous preniez ça comme des vraies opportunités. Euh, et puis, c'est intéressant aussi de passer par ces étapes parce qu'on est dans une démarche de rencontre amoureuse. Je crois que de plus en plus, vous êtes dans une démarche quali. Euh, et c'est très bien. Et du coup, bah, on ne rencontre pas n'importe qui. On rencontre des personnes avec qui on a eu ce petit truc. Il n'y a pas besoin d'être amoureux, hein ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a eu ce petit truc. Et pour avoir ce petit truc avant la rencontre physique, pour que la rencontre physique soit encore optimisée, bah, c'est intéressant de ne pas faire que de chatter, mais de faire l'appel et ou de faire l'appel vidéo. Ok Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous êtes prêt à tout ça Je vais prendre vos questions et je vais commencer avec la question d'Anne-Charlotte. Alors, Anne-Charlotte qui nous dit « Je ne souhaite pas rencontrer immédiatement la personne physique. Quelles étapes préalables conseillez-vous avant de valider cette première rencontre ?» Alors, du coup, je ne vais pas te répondre sur les étapes préalables parce que je viens d'y répondre, mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ta question et donc je vais répondre à, à autre chose que ta question dans ta question. Je m'explique. Euh, je ne souhaite pas rencontrer immédiatement la personne physique. Ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que tu en fait une règle. Et moi, je m'interroge sur ce qu'il y a derrière cette règle. C'est-à-dire, je ne souhaite pas rencontrer, comme si c'était un truc bien établi, je ne rencontre pas les personnes, ou je ne rencontre pas les personnes avant tant de temps, ou avant qu'il soit passé ci, ou qu'il soit passé ça. Moi, c'est ce que je lis derrière ta question, Anne-Charlotte. Et pour moi, en général, ce qu'il y a derrière ces règles, c'est des peurs. Et ce que je voudrais te dire, c'est que, dans le domaine de la rencontre amoureuse, mais dans le domaine de l'humain, de manière générale, moi, je ne crois pas beaucoup aux règles. C'est-à-dire que le « je ne rencontre pas immédiatement », alors je comprends bien que ce n'est pas au premier message que tu, vas, que tu vas rencontrer forcément la personne, ça j'entends bien, mais pour autant, j'aimerais que tu sortes d'une règle préétablie, un petit peu rigide, parce que la rencontre amoureuse est faite de plein de spontanéités, de plein de choses auxquelles on ne s'attend pas, et selon les personnes, et il y a des personnes qu'on aimera rencontrer au bout d'un de, mois, des personnes qu'on aimera rencontrer au bout d'une semaine, et des personnes, on aura échangé peut-être toute une nuit avec la personne, et on a envie de la rencontrer le lendemain. Okay Donc j'ai vraiment envie voilà, de, de, de, de pointer un petit peu cet aspect-là de ta question, parce qu'il y a une différence entre se précipiter et mettre des règles rigides pour pro se protéger vis-à-vis d'une peur qu'on aurait. Okay. Donc moi, j'ai envie de te, te conseiller vraiment de faire comme tu le sens, mais en fonction de chaque personne. Chacun des échanges que tu auras va amener à quelque chose de différent et c'est important de le voir comme ça. On reparlera de la spontanéité dans le chapitre 3 euh, tout à l'heure. Okay. Et pareil, quand je parlais du coup des étapes tout à l'heure, ce n'est pas pour que ça devienne des règles préétablies, je fais la même chose avec tout le monde. C'est pour savoir qu'il y a toutes ces possibilités dans l'appli et que vous allez les utiliser au gré de vos envies, au gré des rencontres et chacune sera différente. Est-ce que ça te va, Anne-Charlotte Alors, ensuite, on a le message de Dolores. Alors, Dolores qui nous demande un rendez-vous rapide en présentiel, oui, non. Alors, j'aime bien ta formulation, Dolores. Alors, c'est marrant en plus parce que ta démarche, elle est dans le sens inverse de celle d'Anne-Charlotte. Euh, mais c'est pareil, en fait. La, la démarche peut paraître inverse, mais souvent, ce qu'il y a derrière, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que souvent, derrière, je veux rencontrer rapidement, se cachent d'autres peurs. Parfois, la peur de ne pas rencontrer tout court, la peur que l'autre n'ait plus envie, euh, la peur de rester seul, la peur de passer à côté d'une opportunité. Enfin, souvent, il y a pas mal de choses qui font que vous aurez une tendance à vous précipiter dans la rencontre, à proposer la rencontre un, un petit peu tôt. Et autant je vous ai dit qu'il n'y avait pas de règle, quand je dis « un petit peu tôt », ce n'est pas une règle préétablie. Le, le « un petit peu tôt » pour moi, c'est quand vous n'avez pas encore vraiment ressenti l'envie de le faire, et potentiellement, l'autre non plus. OK Donc, euh, du coup, qu'est-ce qui va être important Ce qui va être important, c'est, Ce je rencontre au moment où je ressens, ouais, je ressens que là, j'ai envie, et je ressens qu'il y a du répondant chez l'autre. Là, c'est le bon moment de rencontrer. Donc, il n'y a pas de bonnes mauvaises idées à rencontrer vite, pas vite. C'est une question de ressenti. Mais en tout cas, ce que je vous encourage à faire, c'est pas à aller à une rencontre ou proposer une rencontre à froid. S'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas eu un minimum de complicité, etc., à quoi bon On a besoin de, de réchauffer un petit peu l'atmosphère pour préparer la rencontre, selon moi. Okay Et nous avons les résultats du sondage. La voix est-elle importante pour toi Oui, 83%, non, 17%. Ah, je suis ravie de cette réponse. Et du coup, bah là, c'est implacable, les amis, comme, comme réponse. Ça veut dire que si vous n'avez pas, euh, du coup, fait votre vocal, faites-le. Et vous serez aussi ravis d'entendre les autres euh, et d'entendre la voix des, des autres personnes qui auront, fait le, le, qui auront activé la fonction Voice. OK J'ai une question euh, maintenant d'Alexis. Alexis qui nous dit, comment faire en sorte de bien démarrer une conversation et la faire durer. Alors, bien démarrer une conversation, ça repose sur des ingrédients comme la, être léger, être sympathique et s'intéresser à l'autre. C'est-à-dire que, ça je vous l'ai dit, je vous le répète, je crois que je vous le dis à chaque <rire> coaching jusqu'à ce que ça soit intégré par 100% des membres. Euh, on évite du coup les « saluts, comment ça va ?» dont tout le monde a marre. Et puis surtout, bah, Là, ce n'est vraiment pas une bonne façon de se démarquer, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et puis, on ne montre pas une... qu'on s'intéresse à l'autre, parce que ça, on peut l'envoyer à n'importe qui. Donc être un peu dans cette facilité de ce premier message-là, bah, je trouve que ce n'est pas très valorisant. Quand on le reçoit, on se dit bon, bah, la personne, elle n'a pas vraiment fait d'effort, elle ne s'intéresse pas vraiment à moi. D'accord Donc, on peut envoyer un message court. Ça, moi, je trouve qu'on a... pas... ne fait pas tout un pâté pour le premier message. En revanche, c'est quand même intéressant qu'il soit ciblé le premier message. Enfin, comme le reste d'ailleurs de la conversation, qu'on montre à minima qu'on a vu le profil, qu'on montre ce qui nous a peut-être interpellé, rendu curieux ou curieuse dans le profil, ou ce qui nous a plu. Donc, moi, mon, mon conseil, c'est de démarrer par ça, par ce petit truc qui a interpellé, sur lequel vous avez une question à poser ou même pas, euh, peu importe, mais en tout cas pour montrer que vous êtes intéressé à la personne. Si vous pouvez y rajouter un peu d'humour, c'est encore mieux. Si c'est votre personnalité, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, mais du coup, ça, ça va beaucoup plus interpeller l'autre. L'autre question, c'est de faire durer. Alors, le but Alexis, ce n'est pas de faire durer pour faire durer. Okay mais c'est de créer un échange fluide, qui agréable, qui donnera envie aux deux de poursuivre. Donc, je précise parce que l'énergie derrière tout ça, ce n'est pas la même. Je veux que ça dure à tout prix. Non, c'est pas à tout prix. Si les échanges ne sont pas sympas, on n'a pas envie de faire durer. Donc, on va créer euh, une situation où, effectivement, bah, s'il y a une bonne complicité, s'il y a quelque chose qui se passe, effectivement, on va faire durer. Et la meilleure façon que ça se prolonge, ou qu qu'on passe d'une étape à l'autre, ça va être que les discussions ne soient pas bateaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus on va y mettre un peu de soi, exprimer des choses euh, telles qu'on les ressent, telles qu'on les voit, des, des, comment on voit la vie, comment on ressent nos envies, etc., plus la discussion va être intéressante. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de ne pas être sur des discussions type interrogatoires. D'ailleurs, on bombarde question 1, question 2, question 3, tout le temps les mêmes, ou euh, un peu le côté euh, CV. Non, ça, ça donne qu'une envie. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ça donne qu'une envie, c'est de fuir. Et surtout, même ceux qui n'auraient pas envie de fuir parce qu'eux-mêmes poseraient ce genre de questions, c'est plat, ça ne crée rien. Ça ne crée rien qui donne suffisamment envie que ça dure, en tout cas. Okay Deuxième chose, finalement, pour... Euh bah que les choses se poursuivent, bah pourquoi pas faire ce que je disais précédemment, c'est-à-dire diversifier les types d'échanges. On chatte, et puis à un moment on s'appelle, puis on rechatte, puis à un moment on se fait un, une vidéo, etc., etc. Ça, ça rend les choses assez riches et assez sympas. Okay Donc, récapitulons ce qu'on s'est dit sur ce chapitre. Première chose, créer une expérience réelle, ça passe aussi par la voix. Surtout que vous êtes 83%, si ma mort est bonne, <rire> à trouver que c'est important. Deuxième chose, on ne prend aucun risque à utiliser les fonctionnalités sur l'appli du coup d'appels et de visio donc profitons-en pour avoir cette richesse là et cette autre manière de rencontrer l'autre et de créer quelque chose. Troisième chose: l'écrit ne suffit pas pour commencer à construire une relation. Une relation, c'est tout un ensemble de choses et, et du coup qui est possible sur l'appli. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à notre troisième chapitre: créer du lien et des souvenirs, Comment